Bonjour les amis, voilà, je suis encore avec vous pour euh, que je vous partage 15 heures de formation offerte en 9 tutos différents. Donc, j'ai 9 tutos ici sur ce PDF, et là-dedans, il y a 15 heures de formation réparties sur 9 tutos, ok Bon, c'est toujours la même chose. C'est ça, c'est un PDF, cliquable, parce que vous pouvez aller chercher ce que je fais. C'est hashtag partage. Et puis, là, il y a un petit résumé de ceux qui participent là-dedans. Alexis F.H., Cédric, F.C.N.C. Academy, etc. Louise Arco, Tami Baj, etc., etc. Ça, c'est à la première page où il n'y a rien qu'un endroit où vous pouvez cliquer pour voir ce que je fais, moi, personnellement. Mais, donc, je passe à la deuxième page où je vous montre, parce qu'il y a une deuxième page, il y 9 tutos, et il y a ces 15 heures de formation gratuite en 9 tutos différents et le rappelle de ce, des intervenants et puis, les formations. Là, c'est formation 100% gratuite WordPress. C'est 3h27, messieurs, c'est 3h27 euh, de formation. OK Là, c'est 2h53 euh, sur Elementor. Tout, c'est des formations complètes. Là, c'est 1h17. Ça, c'est Cédric qui parle le son de mon ordinateur est trop faible. Et là, c'est Cédric toujours. Là, il vous parle de comment il veut réinstaller Windows 10. Et ici, c'est une formation de comment créer et vendre euh, votre première formation en ligne, formation complète. C'est 1h04 et là, c'est 2h14. Et là, c'est 1h02 où on parle de monétiser, comment monétiser une page Facebook en 2021 et plus. Donc, voilà. Et là, c'est euh, Fic C'est un tutoriel pour... Euh, enfin, c'est euh, un truc sur les formations, c'est 1h17. Et là, c'est une h avec Tamika Cabage pour euh, vous donner euh, des conseils pour devenir un trader. Et ici, c'est la location courte durée, c'est de l'immobilier, c'est une heure 51 Donc, il y a au moins 15. J'ai arrondi à 15, mais c'est beaucoup, c'est plus que 15 heures. OK Maintenant, on va passer à chaque... Euh, je vais vous montrer un extrait de chaque vidéo. Bon, je vais cliquer ici. Donc, quand vous arrivez pour la première fois dans les mentors, vous arrivez probablement euh, ici, euh, ou, ou là, bah peu importe. Dans tous les cas, tout ce que vous avez à faire pour switcher de l'un à l'autre, c'est le petit menu hamburger juste en haut. Donc vous avez en fait toujours... Regardez, là j'ai pris un rouge pétant, et là, c'est pas un rouge pétant derrière. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a aussi une superposition d'arrière-plan, juste ici. À quoi elle servait cette superposition d'arrière-plan C'est que quand on avait quand on avait une image, regardez, pour que ce qu'il y a par-dessus l'image soit lisible, en l'occurrence, c'est là c'est juste un logo, mais il peut y avoir du texte. Puis, je vais cliquer sur le deuxième la euh, deuxième vidéo, voilà. Vous allez voir qu'en fait, ce genre d'options, on les a à l'échelle de tout ce qu'on veut quasiment sur Elementor. Fade in, c'est une animation en fondu d'entrée. Voilà, je change. Ce genre de choses qui alourdit un petit peu le, le, le poids de la page. Voilà, la plupart du temps, donc, vous allez utiliser classique, éventuellement vidéo, peut-être dégradé. Dans classique, ensuite, c'est soit une couleur, comme ça, soit une image, vous pouvez bien sûr mettre une image hein, en fond. Tac. Donc. Je change. On regarde un petit peu, on va avoir vidéo. Alors vidéo, si je le mets carrément là, ça va créer une nouvelle section avec une vidéo. Euh, et donc du coup, tout ce que vous allez faire, c'est mettre le lien de votre vidéo et ensuite vous aurez euh, différentes options. Maintenant, comme euh, on a quitté euh, ce formateur, je vais rentrer chez Cédric. Voilà. Gigas, je vais vous dire non. Il vaut vraiment mieux avoir au moins 4Go, voire 8Go si vous pouvez. 4Go, c'est déjà bien, vous aurez déjà une belle différence. Après, ce que vous pouvez faire aussi... Euh, donc, langue du site. Donc, lorsque vous êtes sur fr.duolingo.com, vous avez ici langue du site. Et là, je suppose que vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Euh, vous vous, vous m'avez indiqué que vous étiez en espagnol. Voilà. Et donc, euh, il faut que vous alliez en haut, en haut à droite, ici, idioma de la... Et euh, lorsque vous allez survoler, il vous suffit de choisir ici français. Et normalement, ça devrait être... Mais, dans le principe... Pardon. Euh, dans le principe, je vous conseille de ne pas répondre à ce type de choses, parce qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui jouent aussi un petit peu sur ça, et c'est pour ça que je vous dis de toujours faire attention quand vous cherchez des drivers, quand vous cherchez... Euh, ce jeu. soyez, Ne soyez pas trop crédules sur Internet, il hein, y a beaucoup de, de choses qui vous sont... Et encore chez Cédric, voilà. Donc là, j'ai commencé la réinstallation de mon Windows sur le nouveau PC, et donc j'arrive sur l'installation de Windows. Et lors de l'installation de Windows, il va me demander, et eh bien euh, là, ce que je souhaite faire. Donc là, je vais prendre personnalisé. Voilà, j'attends que la mise au point se fasse. Et là, vous allez voir un grand nombre de choses. Et là, donc ce qui est très important, hein, ce qui est... vous trouverez le logiciel et vous trouverez également euh, les différentes. choses chose pour l'utilisation, ça se trouve ici. Euh, acheter et installer le logiciel, configurer et consulter vos sauvegardes, restaurer votre sauvegarde, etc. Tout est indiqué ici, donc soit directement depuis l'accueil du site dans les ressources, ou alors sur le pilier numéro 3. Et puis, je vais vous montrer comment on peut créer et vendre euh, ces premières formations. Voilà. Comment créer et vendre votre formation en ligne C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui c'est un peu d'actualité en plus, parce qu'avec le coronavirus, vous êtes très nombreux à vouloir euh, bah, commencer à créer vos formations, et c'est normal, ça fonctionne. Quand vous filmez, ce qui est hyper hyper important, c'est le son. le son. Et moi j'ai souvent des problèmes de son sur mes vidéos, on me le fait remarquer, tout simplement parce que j'ai pas encore pu investir dans le bon matériel, j'avais choisi... Vous pouvez utiliser. Je l'ai pas. moi je l'utilise au Brésil, je le connais pas très bien en France, euh, je ne sais pas si c'est très utile en France, mais Hotmart, j'ai vu qu'ils se lançaient en France. En fait, Hotmart, c'est gratuit, mais ils vous prennent 10% des ventes. Mais De toute façon, quand vous allez faire payer en ligne, vous allez avoir des taxes sur PayPal, sur Strap, etc. Donc, ça peut être intéressant. Ils vous créent tout aussi. Là, vous avez Tunnel de Vente sur Hotmart, vous avez tout ça, donc why not euh, Vous avez Podia, qui est aussi un logiciel euh, qui va vous permettre de euh, mettre en ligne vos formations et puis euh, au suivant je vais voilà. revenir ici je vous avais première, je vous avais dit que je, on allait définir on, je vais vous expliquer c'est quoi la monétisation Facebook la monétisation d'abord par définition je dirais que la monétisation c'est l'effet de gagner de l'argent en ligne vous voyez c'est l'effet de offrir des services ou d'échanger des services par rapport à vos patients, par rapport à vos compétences. Donc c'est un peu ça la monétisation. Alors quand on parle de la monétisation Facebook, c'est les différents paramètres ou les différentes différents moyens que Facebook met à notre disposition pour gagner de l'argent. Dans la monétisation, beaucoup de gens me posent cette question. C'est quoi la monétisation, donc? Et encore, euh, sur une autre, une autre vidéo sur euh, la formation, euh, en général, c'est plutôt dans le style de, de l'enseignement. En fait, j'ai découvert dernièrement une nouvelle plateforme, euh, ben une nouvelle plateforme pour moi, c'était une nouvelle plateforme de formation pour mettre, en fait, des formations en ligne facilement euh, et à faible coût, comme je vous disais, c'est plus qu'à faible coût, c'est qu'on en fait la, la version de base, elle est complètement gratuite et on est capable de mettre jusqu'à trois formations euh, complètes avec euh, avec des vidéos, avec des PDF, avec euh, euh, du texte, des liens clickable, des présentations style PowerPoint, du multimédia, euh, des quiz. Bon, en tout cas, c'est il y, y a tout plein, tout plein, tout plein de possibilités. Et là, on va chez Tami Bonjour, ici Tami Cabage. je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo 6 conseils pour devenir un pro du trading. Sans plus attendre, nous allons passer au premier conseil. Posez-vous les bonnes questions. La plupart du temps, les personnes arrivent sur le trading elles ne se posent même pas la question de savoir si ce métier est fait pour eux. Et eh bien, moi je vous le dis de suite. Posez-vous la question, êtes-vous fait pour le trading C'est quoi le trading Je vais vous donner une définition très rapide. Le job de trader consiste à prendre des risques calculés. Dans risque calculé, il y a risque et il y a calcul. Le risque, c'est prendre une position sur laquelle l'issue est incertaine. On ne sait pas ce qui va se passer. Le calcul, c'est qu'on ne prend pas n'importe quel risque. On va le calculer, le mesurer, l'évaluer. Bref, le job d'un trader consiste à prendre de bons risques c'est-à-dire de prendre des positions sur des situations probables et où, finalement, le, le, le potentiel de perte est faible. Et on finit avec la location courte durée. Voilà. Alors, euh, on, on s'était un petit peu engagé à vous donner du contenu euh, gratuit pour vous aider à vous former. Et donc, on a décidé de travailler sur un nouveau concept de vidéo qui s'intitule... Euh, économiser 1997 euros et qui sera donc euh, divisé en plusieurs parties. Euh, on va euh, essayer de, de traiter toutes les différentes stratégies d'investissement euh, immobilier et donc on va commencer aujourd'hui par la location courte durée. Maintenant, je vais vous montrer ce que je fais. Alors moi, voilà, je vais cliquer ici pour vous montrer comment ça se passe chez moi. Voilà, nous sommes dans mes vidéos. Alors, là, il faut pas faire attention parce que j'ai changé le, le titre. Maintenant, c'est hashtag partage gratuit. Et ce n'est pas là où je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer plutôt dans les vidéos. Et les vidéos, là-dedans, il y a presque 200 vidéos. Donc là, c'est la dernière vidéo que j'ai envoyée. Ça, c'est l'avant-dernière, etc., etc. Et puis, euh, voilà, ça parle un peu de tout, ça c'est le mindset, c'est six, six livres, six livres, 7 livres que j'envoie pour la lecture, euh, pour euh, euh, écouter, parce que c'est audible. Et puis euh, des logiciels indispensables pour, pour, pour tout web-marketeur Ici, 12 conseils SEO pour améliorer le trafic organique de votre site. Vous voyez les sujets, court marketing complet, ça c'est important. Etc. Des etc., deux mentors euh, célèbres en France. Et puis il y a 10 363 vidéos. TikTok, c'est pas peu, etc. Et c'est vrai, là c'est une euh, marketplace que, que j'en vois aussi, 29HAC, etc. Tout ça, par exemple, ça c'est un mentor du, de, de, de YouTube. Et là c'est la semaine des 4 heures avec Olivier Roland, parce que c'est lui qui fait l'interview euh, avec Tim euh, Ferris et là, c'est le grand gourou, euh, le prophète des temps modernes, etc., etc. Euh, Oussama Mar, etc. Il y a énormément de trucs à voir. Les tutos, ça pleut. Les, les, les, les, les formations gratuites, 1300, euh, euh, 1304 euh, tutos gratuits. Euh, bah, il y a beaucoup de choses là. là et, euh, le mindset de mindset de grands de, de ce monde 15 formations, 15 formations en une voilà il y a énormément de choses à voir Tamika cabage qui commente un livre de de Tony Robbins voilà il y a énormément de trucs qui sont bons à découvrir. Donc voilà, c'est ma euh, boutique, il y a même des, des, des, des histoires, des storytelling, l'histoire des jeans rouges, c'est euh, sympa à écouter, 151 formations, 149 formations. Il y a énormément de c est, c est les contenus, il y a que ça, les bons contenus, il y a que ça, 124, 71, 117, 1000 formations, c'est ça, ça pleut, c'est vraiment l'inverse des, des formations gratuites. Donc euh, voilà, c'est moi, euh, moi j'ai décidé de faire ça gratuitement, je ramasse enfin tout ce qui est euh, offert par les grands, du marketing euh, sur le web euh, que je vous distribue 111, euh, c'est vraiment extraordinaire comme comme comme plateforme. C'est pas parce que ça m'appartient, mais c'est que bon, moi je suis amené à. Euh, ben, J'ai pensé que c'est le meilleur moyen de vous faire plaisir vous les. On apprend aussi et puis euh, je distribue euh, euh, bénévolement les grands euh, tutos euh, euh, contenus des grands euh, montants. Voilà, voilà, il y a énormément de choses à voir. A, les miniatures sont bien faites, etc. Il voilà. y a beaucoup beaucoup, beaucoup de choses. Hein. 36, 20, 40, c'est énorme. Là, je dois, manger. c'est pas annoncé, mais bon, je dois avoir presque 200, euh, 200 vidéos. Toutes aussi importantes les unes que les autres. Voilà, maintenant, je regagne mon PDF. Voilà, donc on a tout fait ici. Euh, ben J'espère que ça, va, ça, ça vous a fait plaisir, que vous allez en tirer des enseignements avec euh, tout ça et puis euh, et à demain, merci